Bonjour les amis, c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne, le tarot des cinq soleils. Et eh bien, aujourd'hui c'est notre petit rendez-vous, donc, pour les énergies de la semaine. Et ce qu'on va voir, c'est donc ces énergies qui couvrent du lundi 10, donc au 16 décembre 2018. Waouh ouais, waouh, ouais, ouais. on se rapproche, on se rapproche de la folie. Alors, bah, je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravie de vous revoir ici pour notre rendez-vous. Donc, sur Tarot des Saint-Soleil, hein, mes amis. Alors, on va aller voir un petit peu tout ce qui va se, se mijoter un petit peu comme énergie. Donc, euh, cette fameuse semaine. J'ai regardé, j'ai pas le droit de regarder. Alors, on va mélanger. Mmh. Mmh. et oui, il ne faut pas influencer voilà que du bon que le meilleur de toutes les façons hein? pour avancer dans cette drôle de vie hein voilà, que le meilleur, de toutes les façons, il faut prendre des expériences, il faut prendre des expériences, mes amis, c'est pas toujours ce qu'on veut, mais malgré tout, c'est souvent, disons, un eh ben, on, je commence, c'est vraiment la loterie, là, c'est le gros lot, avec la première lettre, donc, de l'alphabet, qui se trouve être l'élément R, donc, euh, c'est une énergie extrêmement euh, l'air. Vous vous imaginez l'élément air. Sous-entend, quand je tire cette carte en ouverture, euh, donne naturellement un goût de printemps, puisque c'est l'élément air. Donc, est-ce qu'on est qu va... Euh, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui va repartir, là, comme euh, un goût de printemps euh... Qu'est-ce qui s'est passé au printemps Bah ben oui, il y a beaucoup de choses qui se passent au printemps. C'est En ce moment, on voit, c'est un goût, disons, de, de, de, de, de renouveau, disons, de re, re, re dans la rue de mai 68. On est d'accord Donc, ça, c'était quand même bien le printemps. Hein Et puis, que dire encore Bah, ben, naturellement, c'est les voyages c'est les changements brutaux. C'est également, disons, euh, euh, autant, disons, un grand développement, disons, sur l'informatique et sur la communication, c'est-à-dire une nouvelle façon, disons, de raisonner dans le sens de réseau. Euh, moi, je pense qu'il y a un côté, disons, qui est très euh, lié, parce que là, il ne faut pas oublier que ça représente, disons, le côté miroir. Hein. Tout ce qui se trouve en haut se trouve, disons, en bas. Euh, selon le, la table d'émeraude. Bon, et je pense que naturellement, à tous les niveaux et à tous les maillons, disons, de la chaîne, il y a toujours un haut et un bas il y a toujours quelque chose, disons, qui se renvoie en miroir. C'est-à-dire que si le fils, il est, il est, il est énervé, c'est quelque part, le père, il étouffe la colère. Si la terre, elle est énervée, c'est que le ciel en haut, ça doit être énervé. Si le peuple est énervé, c'est-à-dire qu'également, disons, la, la, la masse dirigeante, elle n'est pas très nette non plus. Vous voyez, c'est toujours aussi une question de renvoi. Si c'est énervé en bas, c'est il y a quand même quelque chose, disons, qui est clean, également, en haut, vous voyez, donc là, c'est une, un message aussi euh, de prise de conscience par rapport à sa, à sa vie telle qu'on la vit, au point de vue, donc, les énergies, parce que c'est quand même très fort, et, et quelque part aussi, est-ce que, euh, adopter un changement, ou tout simplement, disons, euh, s'adapter, au changement, j'en parle beaucoup là parce que il ça me fait penser naturellement à cette à ces chiffres. Moi, j'ai toujours les chiffres qui sont en tête. Je fonctionne avec les chiffres, avec les lettres, obligatoirement. Hein. Et donc euh, le 10 et le 16, ils sont euh, malgré tout inscrits là euh, dans, euh, cette, euh, dans cette euh, dans cette dans cette carte. Sachant par exemple que si j'additionne le 10 au 20 au, au 16 ça me donne un 26 si j'additionne ici tous les composants de la, la, la lettre comme ça l'état brut ça me donne aussi un 26 et le 26 eh bien écoutez mes amis c'est le chiffre de l'amour mais par contre il faut savoir une chose avec un élément R juste avec une carte comme ça on va pas aller plus loin euh, l'amour peut générer euh, l'amour est proche de la haine parce que juste bout de pomme comme ça, si c'est merveilleux. Ah ben, c'est merveilleux. Mais malgré tout, s'il y a un côté qui est complètement excessif, et en ce moment, je sais qu'il y a beaucoup d'électricité dans l'air, ben, tout le monde peut le voir, il n'y a pas besoin d'être... Euh, voilà, hein, C'est... Eh bien... Hum, hum, ça peut dérailler. Voilà l'histoire. C'est que ça peut dérailler. Alors, on en a assez dit pour euh, cette première carte, parce que vous savez que j'aime bien aller un petit peu plus loin. Voyez, cette carte aussi, elle tient le, quelque part en bas, c'est la première, c'est le 1, et puis elle est répétée 1. Mais on peut voir aussi, disons, euh, euh, c'est suggestif, le 11. Et le 11, naturellement, me fait penser, disons, à la 11e maison, qui est la maison du Verseau. Euh, la, la, la nouvelle ère, disons, qui est déjà entamée, disons, sur sa route. C'est également, disons, euh, l'ère du verso, qui se trouve, n'oublions pas, qui se trouve, disons, en bélier. Donc, ça fait quand même du feu. Et bientôt, il reviendra en taureau. Mais pour le moment, c'est dans ma tête, c'est cette ouverture que j'ai en tête. Alors, ma foi, on va voir le reste. Hein. On va voir le reste. Tout simplement... Les énergies ce ne sont pas des fatalités. Là, comme la météo n'est pas une fatalité. On est d'accord Ah ben on a la planète Mars. Avec euh, le jour lundi. Euh, C'est ma quatrième carte qui s'appelle. Euh qui s'appelle le sphinx, c'est-à-dire, quelque part, passage, posez-vous les bonnes questions. Là, c'est une question, disons, de, de passage. Cette, cette, cette carte, bien souvent, disons, quand on est avec celle-là, c'est euh, comme si c'était, disons, un stage. On va dire ça comme ça, un stage ou une épreuve. Une épreuve pour savoir si les choses, disons, euh, sont calées, comprises, euh, et donc euh, également enregistrées. Il euh, y a un risque avec cette carte euh, de partir toujours dans des énergies qui sont extrêmement euh, pff, fantastiques. On se fait des plantes dingues. Voilà, euh, vous savez, il y a un petit, on dit des, des fois, il y a le vent de sirocco, hein, sirocco là, le vent de folie là, qui arrive, où les gens, ils deviennent dingo, <rire> hein, parce qu'ils ont des idées en tête, ils font des trucs de fous et tout, ils font des plans incroyables. Là, donc, euh, sur cette euh, carte naturellement qui porte euh, la planète Mars, et justement, je parlais donc... Euh, euh, c'est la planète hein, du, du C'est Ça risque d'être un petit peu euh, nerveux, électrique, euh, avec un côté, disons, euh, très soulèvement. Même dans la famille, il va y avoir, enfin, je veux dire, à tous les niveaux. Là, là maintenant, on ne peut même plus parler, disons, de dehors, parce que maintenant, euh, c'est bon. On voit, disons, à quel point, disons... Euh, ah, là, là, là le, le cran, il est passé, disons, à la vitesse supérieure. Ça, maintenant, Voilà. Euh, le truc, c'est que, pris à notre point de vue énergie, l'énergie, elle a été propice, à un moment donné, pour déclencher ça. Mais dans... En vous et dans votre vie, naturellement, cette énergie, elle est propice pour déclencher une espèce de révolte identitaire qui je suis, moi, etc., je envie de se positionner en chef et tout, vous voyez, c'est des cartes de chef, ça, quelque part, euh, c'est moi qui met, euh, disons, euh, qui, qui avance, disons, dans la marche et tout, il y a un côté, disons, un petit peu, comme ça, euh, euh, je vois un petit peu pompeux, hein euh, bon, on va maintenant voir la troisième carte, hein. C'est pas la peine d'aller plus loin, là, parce que je c'est bizarre. Des fois, ces cartes, ah ben, ah ben voilà, c'est l'amour, mais on va dire l'amour propre. Alors là, maintenant, je vais vous dire une chose, c'est attaquer au point de vue amour propre. Euh... Attention, les amis, voilà le fameux passage que je vous disais, le piège, là, que je me demandais un petit peu ce que c'était. Qu'est-ce que c'était, ce piège mais incroyable ça Vous savez ce que c'est C'est en définitive le côté de la blessure de l'amour propre. C'est... Euh, tu m'as blessé euh, donc je vais en rajouter. Et puis quelque part, je vais te faire passer par des mauvais chemins. Il y a des plans tout d'un coup. Bref, ça se trouve, les personnes ne se sont même pas comprises. Et donc ça, pouf, ça part au quart de tour, c'est le cas de dire sur, la plupart du temps, avec ce genre de cas, sur des malentendus. Alors, mes amis, euh, s'il y a ce genre de choses, expliquez-vous. Expliquez-vous et dites-vous que peut-être vous avez été blessé parce que c'était un moment où vous étiez fragile. Vous étiez fragile, vous attendiez quelque chose et c'est autre chose qui est arrivé. Et même la personne avec qui ça part... Euh, elle allume la mèche alors que des fois, il y a absolument pour rien. Et combien de fois ce genre de choses arrive Alors, naturellement, là, ça représente, disons, le foyer également, ou, disons, euh, euh, la communication entre toutes les personnes. Ça, ça représente la porte du foyer. Alors, quand vous arrivez chez vous, avant de pousser la porte, vous comprenez ce que je veux dire Vous respirez vous vous calmez, vous voyez, ça c'est l'amour, c'est le taureau, mes amis, c'est un nouveau l'air qu'on met dans les poumons. Hmm? Cette euh, carte peut être euh, traduite aussi par, euh... <rire> vous allez rigoler, Aleph, donc ça c'est le nom de la carte, par rapport à l'initiale, à, à la lettre qui se trouve là. Et ça, quelque part, on peut dire aussi « yalouf » dans le sens où c'est le taureau. Alors, vous voyez, il y a vraiment, vraiment, d'un mot, ça peut partir dans tous les sens. Même, même, parce que vous n'avez pas compris euh, le mot « et vous avez eu l'impression que la personne qui était en face de vous vous disait un vilain mot alors que peut-être, ben, c'est un malentendu. Bref, là, je vois amour propre, je vois malentendu, je vois ce genre de choses et tout, disons, comme énergie qui risque de tourner. Parce que c'est souvent ça en ce moment, on tourne autour de la parole, mais c'est incroyable, incroyable, incroyable, c'est tout le temps autour de la parole, mettez de la distance à, à, à, avec la parole, c'est-à-dire de vous ce que vous entendez, quand vous arrivez aussi chez vous, avec votre patron, ou avec vos employés, avec qui vous, qui vous voulez, vous comprenez, euh, c'est euh, l'aiguisement, euh, faut savoir aussi une chose je ne sais pas où est là enfin bref il y a le fameux euh, en ce moment on est en, dans le mois de Sagittaire et avec euh, les cartes donc euh, il y a un côté disons euh, qui est toujours représenté par le diable c'est rigolo ça avec une grande langue et tout. je les fais aussi comme ça parce que naturellement ce, cette carte porte des symboles inimaginables inimaginables et, et donc euh, l'art de Satan qui veut dire adversaire, c'est d'avoir un double langage, qui dit double langage, donc t'embrouilles, t'embrouilles, voilà, euh, donc il faut être clair, et tout de suite, donc, vous, dès que ça va trop loin, que le mot n'a pas été compris, faites-le bien répéter, faites-vous bien expliquer, ne pensez pas que vous êtes un imbécile, parce que peut-être en face, il y a quelqu'un qui utilise un double sens d'un mot et en français, on est les rois pour ça, donc de, demander des explications sur le terme exact et sur ce que la personne, disons, elle entend par ce mot et par ce terme. C'est la spécialité française. Le double sens, le double mot, hein. On est les rois. Vous ne saviez pas On est les rois. Alors, donc, on va aller voir maintenant un petit peu plus loin, concernant... Ah, sagittaire, on vous, vous rendez compte Il y a un côté, disons, il euh, ne faut pas cesser d'un En général, quand on arrive dans ce mois, il y a quelque chose d'énorme qui arrive, c'est-à-dire des aides, de façon à ce que vous puissiez vraiment voir, vraiment, vraiment voir... Alors, si vous voulez voir, vraiment tendre, là, c après, c il y a des gens qui ne peuvent pas, pas tout de suite, ne sont pas prêts. Il faut laisser le temps, vous savez, les gens. C'est dur pour tout le monde. Il faut pas croire. faut pas croire. C'est dur pour tout le monde. Si tout le monde se disait ça, on serait plus bienveillant avec eux. Ah. Mais enfin, vous voyez... Euh... bah Non, mais j'aime bien, je vais les tirer. Je vais, écoutez, je vais les tirer. Tout d'un coup, je le sens comme ça. une fois, ça dépend, je ne vais pas la regarder celle-là tout de suite. Mmh. Ok. Maintenant, je. C'est rigolo, je sors du lion, j'ai du lion de tous les côtés. Alors, attendez voir. Attendez voir, les amis. Qu'est-ce que je viens de tirer Là, je vais vous le dire au fur et à mesure. Donc, à nouveau, euh, une carte donc, qui s'appelle euh, Festin. Et à nouveau, c'est le signe du taureau. Comme celui-ci, ça, c'est une carte mineure. C'est la sixième, c'est un taureau. Et ici, c'est une carte majeure, c'est également, disons, le signe du taureau, les deux portes-signes de 6, responsabilité 6, on sait bien, hein, il faut euh, avoir du plomb dans la tête, euh, se responsabiliser, donc, dans la vie. Donc, il y a quand même une signature, là, qui arrive en disant, euh, ouais, je prends les choses en main, sachant, mes amis, que quand même, moi, sur mes cartes, j'ai beaucoup euh, d'indications, disons, euh, de... De planète, hein, d'accord, c'est à dire que là, j'ai je vous dis ça tout simplement parce que euh, on va retrouver Vénus. Là, j'ai un Vénus sur cette carte. Là, à nouveau, mariage, j'ai à nouveau un Vénus sur cette carte, mais qui est pas passé différemment, qui est placé différemment. Et celui-ci, regardez, j'ai à nouveau un Vénus et c'est un lion. Viens, alors. Donc, marqué sur Vénus l'amour, donc l'amour de soi, l'amour propre, l'amour de l'autre, ce qu'on voudrait avoir quand même avec un Jupiter, c'est-à-dire là, on a vraiment envie de se faire plaisir, mes amis. Hein? Ça titille à l'intérieur. Hein? On a envie d'avoir de l'argent pour se faire plaisir, pour se faire beau, pour inviter, pour faire des choses. Enfin bref, hein? tout d'un coup, il y, a cette, il y a vraiment ce, ce côté disons ah, ben, il y a les fêtes aussi qui arrivent, ça, ça coûte de l'argent, ça. Hein? Évidemment. Alors, c'est là que j'avais tiré en second. Et donc, là, maintenant, je tire, euh, j'ai tiré, disons, euh, à nouveau, euh, donc ça, c'est le lion. À nouveau, le lion qui porte euh, le mariage. On voit que c'est Vénus en haut et la lune en bas. Mmh. Alors là, c'est un petit peu, disons, euh, on pourrait dire, si on se laisse aller, on peut, aller, on, on, on peut, on peut partir dans des fantasmes. Voilà, que du, euh, comme, de ça, euh, du rendez-vous, par exemple, euh, on va dire, euh, du repas, euh, vous espériez peut-être la bague au doigt, ça se fait pas, et tout d'un coup, ça tourne au drame. Alors là, je dis, disons, par rapport à l'amour, hein, tout simplement, voilà, une déception, en disant, le truc il pas, qu qui se fait pas, qu'est-ce qui s'est passé, pas assez bien pour lui, etc., ou pour elle, bref, un truc un peu comme ça. Euh, moi, je crois qu'avec ces cartes, il ne faut pas, là, comme je vois, là, avec ces cartes, la semaine, disons, qui va courir, là, euh, prenez du... prenez comme ça arrive. Ne mettez pas de gravité ni de force dans rien. Euh, ayez une forme de distance, d'accord ah, Et donc, je vous montre la dernière, qui, à nouveau, est un signe de lion. C'est le lion. Et le lion là, à nouveau, il porte il porte le Vénus, Vénus avec Mercure donc là, c'est le côté disons, c'est la capacité, surtout avec le lion, de capter carrément euh, d'être de, de, en hauteur d'avoir cette capacité à voir tout autour de soi, disons euh, le plan le plan, disons euh, le plan, euh, qui soit bon, qui soit mauvais. Ça, en temps de guerre, hein, naturellement. Euh, par rapport à, à nous, euh, ben, c'est un peu comme si euh, on faisait, disons, euh, son, son... Un petit peu son examen de conscience avec tout ce qu'on a. Ou examen de poche, ou examen d'amour, ou examen de tout ce que vous voulez. Et à nouveau, vous voyez, ça, cette carte, je vous avais parlé du Sagittaire tout à l'heure, que celui qui veut pas voir ne voit pas. Mais là, ça sera vraiment en face de vous, mes amis, là, avec, disons, vu la période, vu tout, enfin bref, tout ce que, puis là, ce que je tire, Si vraiment, si vous ne voyez pas les choses, c'est que vous avez euh, fait quelque part, disons, occulté, ou vous vous êtes fait un plan euh, d'enfer, euh, ou beau, ou merveilleux, ou horrible, mais... C'est pas la réalité. Attention, ça peut, il peut y avoir beaucoup de fantasmes de façon à vous troubler inutilement l'esprit. Là, moi, je vois le truc comme ça. Alors là, je vais reprendre donc, mes majeurs pour voir. Euh, pour voir la carte conseil. La carte conseil. J'ai beaucoup parlé sur cette première carte, en plus de ça. Mmh. Ah bah décidément. Euh, c'est un, un, un, un lion. C'est à nouveau un lion, c'est à nouveau un signe fixe. Euh, qui, quelque part, euh, conseille de mûrir les situations. Ça représente toujours des, la, la, la, la sagesse, disons, euh, des, des personnes qui ont du vécu. Donc, euh, voilà, euh, fiez-vous à votre expérience, qu'elle ait été bonne ou mauvaise, de toutes les façons, on en retire toujours quelque chose. Il y a un côté, disons, extrêmement matériel, là, qui déconseille, quelque part, euh, de partir dans l'imaginaire. Parce que là, nous avons, regardez, voir, taureau fixe, dans le sud, c'est-à-dire dans le côté, disons, action et tout, ça doit être du concret. Là, maintenant, je l'ai mélangé, et je reprends Regardez, encore un taureau vous voyez, ça représente toujours, je vous dis, ce labeur, cette lenteur, cette force, cette ténacité. On n'abuse pas à un taureau. Voilà, hein, on est d'accord Et là, regardez, j'ai trois cartes qui portent le signe du lion. Feu, donc. Mais, attention, c'est un signe fixe. Et Là, on parle naturellement euh, de... On parle, disons, de la capacité d'endurer les choses pour mener le projet à bien, euh, quelque part. C'est un petit peu ça, un petit peu sage, sachant que ben, le 9, 9, 9, 9 représente beaucoup, disons, un... Un stade, disons, d'épanouissement, disons, de, de, de la grossesse ou d'une œuvre à accomplir, d'un temps propice, etc., etc. Sachant que tout ce que j'ai là, quand même, les amis, je vais passer, disons, je dois conclure, parce qu'il y a toujours, disons, du beau. Après, c'est ce qu'on en fait, hein. Et si on n'a pas envie, eh ben, on peut penser que ça ne se passera pas et qu'on fera quelque chose de beau avec ce qu'on a. Et on peut retourner, disons, la situation également, disons, avec la capacité de se, de projeter des, des, des, des, des idées, disons, euh, euh, des bonnes idées, en disant, mais non, mais moi, c'est ça que je veux et tout, et on ne va pas m'embrouiller, etc., etc. Bien sûr, vous avez, si vous avez envie d'aller sur la lune, vous n'irez pas sur la lune, même si vous projetez comme ça. Hein. Ça, il faut rester aussi dans la réalité, comme on vous dit. Hein. Là, il faut vraiment rester dans la réalité et faire, disons, de sa vie, pour le moment, en tous les cas, quelque chose de très tranquille. Hein. D'accord euh, et d'éviter naturellement hein, à nouveau, disons, toutes les prises de bec euh, qui pourraient voler dans l'air et tout mais euh, si vous ouvrez bien les yeux tout à fait correctement là c'est la carte qui repère autant les amis que les ennemis hein, euh, le talisman c'est-à-dire aussi c'est une façon, disons, de briser ses chaînes dans le sens où on n'a plus envie de s'abuser tout d'un coup on devient lucide voilà, mes amis, est donc efficace et donc complètement ouvert sur une nouvelle vie. Et là, maintenant, après, on passe la porte et on va vers quelque chose de merveilleux. Et pourquoi pas un bon festin, disons, en famille, hein? des belles choses à partager. Oui, <rire> je vais vous faire un feuilleton, moi. <rire> bien mes amis et eh bien écoutez voilà c'est tout pour les énergies de cette semaine là, du 10 au 16 décembre je vous remercie de votre présence et puis ma foi euh, j'espère que vous passez un bon moment avec moi et puis que ben voilà hein. laissez moi vos petits commentaires je vous réponds vous savez dans la mesure du possible je réponds pour le moment je peux répondre parce que je ne me mets pas sur d'autres travaux. Alors, je vous dis au revoir. Ne euh, me voir naturellement à ma boutique, hein, euh, sur mon site. Donc, ww.tarotes5soleils.com Voilà, abonnez-vous, euh, titillez la petite cloche, boum Et comme ça, vous verrez mes vidéos dès leur sortie. <rire> au revoir les amis. Allez, à la prochaine fois